Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour cette première JPO en ligne. Je remercie ceux qui ont assisté aux conférences déjà du matin sur la psychologie, sur le droit, sur les études de santé par exemple, ça va se prolonger tout au long de la journée. Là nous allons passer une heure pour répondre à vos questions. Nous allons parler des, des admissions, de l'international, des relations avec les anciens élèves, de, de tous les domaines de formation qui sont proposés ici dans notre université. Et pour cette heure de direct, j'ai la chance d'avoir avec moi euh, Marc-Olivier, qui est le premier vice-recteur en charge du développement académique de la vie étudiante de la formation humaine et de la culture. Madame euh, marie buy le qui est directrice de la formation et de la vie académique. Et une de nos étudiantes, on aimerait bien en avoir beaucoup aujourd'hui, mais c'est une JPO en ligne. Marie-Christine, qui est étudiante en troisième année de, la de notre faculté de droit. Donc, bien évidemment, une JPO un petit peu exceptionnelle. Euh, un certain nombre de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui et nous vous remercions de partager cette vidéo, de la liker et de poser vos questions en ligne. Nous allons y répondre aussi en direct. Une première question pour Marie-Buy Le Turc. C'est une, une JPO un petit peu particulière, enfin très particulière parce que nous sommes dans un contexte de, de pandémie. Ben, au fait, comment est-ce que l'UCLI s'est adapté à cette situation comme, comme chacun d'entre nous, avec courage, puisqu'on est tous confrontés à cette, à cette pandémie, et on a pu profiter de deux caractéristiques extrêmement importantes et vécues au sein de cette université. D'une part, la proximité avec les enseignants, avec les étudiants, et ensuite l'agilité de tous, qui nous a permis de mettre à profit les moyens pédagogiques et numériques dont nous disposions. Merci, j'en profite un petit peu pour demander à Marc euh, euh, quel est l'état d'esprit de nos étudiants et comment est-ce que vous arrivez à, à maintenir le lien malgré les circonstances Alors comme vous venez de le dire, la situation est très particulière pour nous comme pour l'ensemble de la société et nous avons dû nous adapter, adapter nos pédagogies, adapter l'ensemble des services que nous rendons à nos étudiants et nous avons veillé notamment à ce que ces services restent tous mobilisés du logement à la santé en passant par la mission orientation euh, par euh, euh, le soutien psychologique, tout le monde est sur le pont autant que les, les, les enseignants. Simplement, il nous faut pouvoir tirer, nous adapter en permanence et tirer de cette expérience des enseignements. C'est pourquoi nous avons diligenté deux enquêtes, une sur nos pédagogies en juin dernier pour tirer les conséquences du premier confinement et une cette semaine même sur les conditions de vie de nos étudiants, leur morale et donc nous serons un peu plus éclairés, nous pourrons nous, nous adapter. Le moral est très variable aujourd'hui, évidemment, et nous veillons à essayer par tous moyen de maintenir le lien avec nos étudiants. Marc, j'en profite, ici on est en direct d'un de nos trois campus, donc le, le campus qui s'appelle Saint-Paul. Il y a beaucoup d'internautes qui nous suivent aujourd'hui et qui ne savent pas vraiment encore ce que c'est que l'UCLI. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la galaxie UCLI Est-ce que tu peux oui. présenter l'université en quelques mots oui, il est vrai que l'année dernière, au même moment, nous n'aurions pas dit trois campus, mais deux, puisque nous avons un troisième campus à Annecy, Alpe-Europe, depuis la rentrée dernière. Euh, la Cato, en quelques mots, c'est une Lucli, donc aujourd'hui, c'est une vieille dame de 145 ans qui a fêté il y a quelques semaines son 145e anniversaire, puisque l'on date la création de Lucli de la naissance de la faculté de droit. La faculté de droit a été la première de nos facultés. Et euh, cette vieille dame, je, je le crois, est une vieille dame alerte et bien portante. Elle est moderne, nos locaux le montrent. Euh, elle est à la pointe des pédagogies, elle est à la pointe de l'internationalisation aujourd'hui. Et elle s'est considérablement développée en appui sur son territoire euh, et grâce au soutien très fort, notamment des milieux socio-économiques auxquels nous sommes liés depuis nos origines. Les entreprises lyonnaises, les entreprises de la région, aujourd'hui de la grande région, sont très proches de notre maison et c'est pour nous une chance parce qu'elles nous soutiennent déjà financièrement, ce qui nous permet d'avoir les locaux dans lesquels nous sommes et elles, ce sont les employeurs de nos étudiants. Elles sont associées d'ailleurs dans des conseils de perfectionnement ou autres à l'amélioration continue de nos formations. Nous avons aujourd'hui, qui plus est, en 145 ans on a eu le temps de le développer, un réseau d'anciens, qui est à structurer certainement, mais nous avons beaucoup, un très grand nombre d'anciens qui sont en responsabilité. En France, et je dirais dans le monde aussi, puisque nous avons certaines de nos formations qui sont très internationales et qui donnent accès à des, euh, des, des, des responsabilités, euh, notamment en, en Afrique, hein, le réseau de l'Institut des droits de l'Homme euh, de Lyon est, est considérable. Aujourd'hui, notre, notre université, c'est six pôles, hein, six pôles facultaires, sur trois campus donc, campus de centre-ville. Et euh, nous sommes portés par une structure associative, nous sommes d'utilité publique, sans but lucratif, c'est un élément important pour nous et nous nous sommes vus reconnaître en 2016 le statut d'ESPIG, établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, privé mais d'intérêt général. Et par là même, l'État reconnaît notre contribution aux missions du service public de l'enseignement supérieur et notre recherche de complémentarité avec ce que propose ce service public, ce que proposent les universités. Merci. Aujourd'hui, l'UCLIS a à peu près 11 000 étudiants et auditeurs. Marie, tu peux revenir un peu sur les, les spécificités de cette université parce qu'en plus, elle mélange des facultés, des écoles. Oui, alors les spécificités, euh, et donc je vais souligner un élément que, que vient d'évoquer Marc. Euh, la, grande, euh, la grande spécificité de l'université, c'est vraiment son interaction continue sur le territoire. C'est-à-dire que on a des réseaux partenaires aussi bien dans le milieu entreprise que des partenariats multiples avec les universités publiques. Et donc, on est vraiment dans un rayonnement en étoile pour être pleinement en lien avec le, le, ce territoire et, et, et pleinement ancré dans la vie, dans la vie de, de notre région. Et tout en étant comme ça dans un déploiement, on a toujours le souci d'être dans un milieu qui rassemble et dans un milieu où on se sent bien. Et donc, nous cultivons les petits effectifs, et nous cultivons les démarches de proximité, d'interaction, et euh, ça nous est d'autant plus nécessaire, mais d'autant plus facile également, qu'il y a des valeurs euh, essentielles, et ces valeurs nous fédèrent. Et donc, nous avons cette, cet esprit de communauté qui caractérise donc, euh, notre université. Il bon, y, y a beaucoup de domaines de formation, on a cité les, les, les six pôles facultaires, euh, enfin, ces domaines, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus Marc ou Marie, je ne sais pas. Marie, vas-y. Euh, oui, en fait, en, plutôt en ce qui concerne la diversité euh, des formations qui, qui nous animent euh, et que nous animons, bien entendu, euh, cette diversité, s'exprime de, de plusieurs manières. D'abord sur les types de formations que nous proposons, euh, formations qui vont de la licence au doctorat, qui vont également, euh, qui s'expriment dans le cadre de formations professionnalisantes, euh, qui ouvrent à la certification euh, via donc une inscription au répertoire national de certification professionnelle. Et également qui s'exprime au travers de doubles diplômes, ce qui est très intéressant pour les étudiants qui valident avec un même parcours de formation deux diplômes à la fois. Donc là, c'est davantage en termes de nature de diplôme que cette diversité s'exprime et elle s'exprime également en termes de disciplines portées au sein de notre université. On a rarement des, des lieux de formation qui expriment une diversité qui va des sciences dures au droit, aux lettres à la psychologie, euh, à la qualité, sécurité, environnement, à des formations euh, euh, qui, qui vraiment portent chacun dans, sa, dans la spécificité de son projet universitaire et de son projet professionnel. Je me permets de rebondir sur, euh, sur cet aspect-là. C'est des licences d'État, des masters d'État Comment c'est exactement Alors l'université, je vous ai parlé tout à l'heure euh, des, des partenariats, et donc effectivement, le principe à l'Université catholique de Lyon est d'avoir développé donc, des partenariats avec les universités publiques et donc les licences, les masters que nous développons sont, euh, des, sont en partenariat avec les universités publiques. Il s'agisse euh, de Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Grenoble, Alpes, etc. Et donc bien entendu, il s'agit de licences, de masters d'État et donc qui permettent tout pour, toute poursuite d'études. Là, on est dans un cadre un petit peu particulier. Quand on, on parle université, habituellement, on s'imagine des amphibondés, des locaux un petit peu vétustes, peut-être même une certaine forme d'anonymat. Marc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, qu'en est-il à l'UCLI Et euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du cadre d'études, qui est aussi important, parce qu'une université, c'est un lieu d'études et un lieu de vie Oui, d'abord, peut-être préciser que cette représentation que nous avons de l'université publique euh, est imparfaite et perfectible, c'est-à-dire qu'il y a des situations très contrastées à l'université publique et de fait ce qui est vrai c'est que l'université publique connaît un très grand nombre d'étudiants en premier cycle, doit accueillir un très grand nombre d'étudiants en premier cycle et que ces grands effectifs ne permettent pas toujours une relation personnelle entre l'enseignant et l'étudiant. Nous sommes pour notre part une petite maison et nous tenons à rester une petite maison en tout et pour tout nous avons 11 500 étudiants. Dans chacune de nos promotions, nous veillons à ce que le nombre d'étudiants accueillis soit limité, divisé souvent pour des, des travaux de groupe. Et notre organisation assure une, une, une vérification de la motivation de nos étudiants, de leur assiduité au travail. Nous vérifions par exemple la présence de nos étudiants jusqu'en cours magistraux. Ce qui est assez, assez original dans l'enseignement supérieur. Et euh, je pense que notre organisation nous permet d'être plus près de nos étudiants, notamment par un soutien méthodologique fort. Et cela dans trois campus très modernes. Notre campus le plus ancien euh, date de 2005, c'est le campus Carnot. Nous sommes ici au campus Saint-Paul qui a été inauguré en 2015. Quant à notre campus d'Annecy, il est en construction. Euh, donc euh, ces campus sont donc aux dernières normes, euh, accueillent des laboratoires tout à fait euh, sophistiqués, euh, nous permettent d'accueillir nos, nos étudiants en situation de handicap dans les meilleures conditions. Il n'y a pas de zone du campus inaccessible euh, du fait de la présence d'un escalier euh, infranchissable pour nos étudiants. Bon, ce sont des conditions, je pense, très confortables et nous veillons aussi, et j'y reviendrai peut-être euh, tout à l'heure, euh, à ce que soient présents sur le campus des éléments de vie extra étudiante de vie qui font que nos étudiants puissent trouver dans notre campus des lieux d'épanouissement et, et de joie. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Lyon, parce que là ici c'est des campus qui sont de part et d'autre de la gare voilà. de c'est ça Nous sommes effectivement de part et d'autre des voies euh, ferroviaires de, de Lyon, c'est-à-dire qu'entre nos deux campus se trouve la gare ferroviaire de Perrache. Autrement dit, nos campus sont très reliés, on peut y accéder en train en une minute euh, très, très facilement euh, et euh, quasiment tous les transports en commun de Lyon convergent vers euh, les gares, notamment la gare de Perrache. De euh, nos deux campus sont à 7 minutes euh, l'un de l'autre. D'accord. Bon, Annecy est plus loin. <rire> Donc vous avez compris, deux campus ici au cœur de Lyon. On va en profiter pour, pour faire une première petite pause. Vous pouvez... Euh, Enfin, c'est une fausse pause quelque part. On va vous montrer une, une vidéo un petit peu récapitulative pendant deux minutes. Ça vous donnera un premier aperçu de notre université Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, le cadre d'études est quand même assez idéal. Euh, J'espère qu'on pourra vous accueillir bientôt de nouveau en présentiel pour les journées portes ouvertes de, de l'année prochaine. On continue notre dialogue avec euh, Marie-Bulle directrice de la formation et de la vie académique, Marc-Olivier, le vice-recteur chargé du développement académique, et euh, Marie-Christine qui est étudiante en troisième année. Là, je vais me tourner vers Marie pour euh, qu'elle nous parle un petit peu plus de, de la pédagogie, de l'UCLI. Après tout, nous sommes dans une université. Pédagogie, c'est important. Alors, pédagogie, ça peut sembler un terme bien sérieux, salé, salé, mais pour développer le plaisir d'apprendre et la curiosité des étudiants. Et ça, c'est vraiment fondamental. Il ne faut absolument pas qu'on soit tous dans des sphères sérieuses et argoutées sur, sur un, une montagne à gravir qui ne serait que difficulté. Et donc, nous mettons en œuvre les moyens qui permettent justement de développer ce plaisir et cette curiosité. Et ces moyens, c'est l'innovation pédagogique continue. Et puis, c'est également d'être au plus près des étudiants pour cultiver l'exigence et la bienveillance. C'est extrêmement important de, de, de mettre en œuvre une pédagogie qui soit basé sur l'expertise universitaire, mais également sur euh, les qualités humaines de nos, de nos enseignants et leurs compétences à les mettre en œuvre pour amener les, les étudiants à leur meilleur niveau. Marc, on en a déjà un petit peu parlé de l'accompagnement personnalisé, mais comment est-ce que ça se traduit concrètement pour nos étudiants Est-ce qu'il y a du tutorat par exemple alors, outre effectivement les, les petits effectifs que j'évoquais tout à l'heure, outre le fait que nous vérifions la, la présence en cours magistral, euh, nous, nous avons un socle qui est effectivement celui d'un accompagnement personnalisé. Euh, le socle donne lieu à des déclinaisons différentes selon les instituts, hein, selon les facultés de notre maison, puisqu'on n'enseigne pas euh, le droit comme les euh, sciences naturelles euh, ou la, la théologie. Euh, plusieurs lieux développent le tutorat, voire le généralise effectivement, un tutorat par les pairs, autrement dit un tutorat par d'autres étudiants plus avancés dans leurs études, en partant du principe que la communication au sein même d'une même génération est parfois plus audible que celle de l'enseignant vers l'étudiant. Quelqu'un qui a connu la même expérience peu de temps avant peut donner des conseils très pratiques et très concrets à nos étudiants. Par ailleurs, l'accompagnement ne se limite pas à l'accompagnement pédagogique, nous avons aussi un accompagnement dans les démarches de la vie quotidienne de nos étudiants, notamment le logement. Il est difficile de se loger à Lyon et nous avons un service logement tout à fait efficace qui aide nos étudiants à se loger dans notre, dans notre ville. Et euh, nous accompagnons aussi euh, nos étudiants dans l'orientation. Parce qu'il ne faut pas croire que l'orientation est finie après le baccalauréat et après les choix sur Parcoursup. L'orientation aujourd'hui est une question que se posent beaucoup d'étudiants tout au long de leurs études universitaires parce que euh, les études en tuyau d'orgue, comme cela existait Naguère, en on entrait dans une formation et on savait exactement ce que l'on allait faire à l'issue de la formation, n'existent plus aujourd'hui. Il y a des, des possibilités de réorientation extraordinairement facilitées, des passerelles très nombreuses et donc euh, nos étudiants réfléchissent tout au long de leur euh, scolarité à ce qu'ils veulent faire. Et nous essayons de les accompagner. Nous avons une chargée de mission orientation qui leur donne les plus excellents conseils à cet égard, je pense. Et il y a une chargée de mission orientation qui justement répond à vos questions tout au long de la journée aussi. Euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, on va rentrer dans une phase assez importante euh, qui est celle de, de Parcoursup. Donc il y a des lycéens et il y a des parents qui nous, qui nous regardent aujourd'hui. Donc euh, est-ce que Parcoursup, c'est la seule voie d'entrée ici dans l'université et comment ça se passe aussi pour les admissions parallèles Marie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors effectivement, Parcoursup, c'est le sujet actuel, mais bien entendu, euh, il y a plusieurs éléments à, à rappeler. Euh, D'abord, le fait qu'on euh, intègre l'Université catholique de Lyon, mais par le biais des inscriptions au sein des différentes écoles, instituts, facultés qui portent les formations. Ça, c'est le premier point, et donc c'est par cet intermédiaire-là que les étudiants, les candidats rejoignent les différentes formations. Ensuite, le deuxième aspect, c'est que, bien entendu, eh l'inscription va varier en fonction du type de formation. Donc, si c'est une formation post-bac, c'est via Parcoursup. Et donc, l'ouverture de Parcoursup euh, en tant que euh, plateforme sur laquelle les étudiants vont pouvoir, enfin les futurs étudiants vont pouvoir se renseigner sur les formations, eh bien, euh, sera, Parcoursup sera ouvert à partir du 21 décembre et puis les inscriptions pourront se faire à partir du 20 janvier sur Parcoursup aussi. Donc, Parcoursup, euh, tous les lycéens sont extrêmement accompagnés d'une part dans leur lycée et puis également au sein de notre université euh, pour euh, tous les détails de, des, des différents enjeux. Et du calendrier, mais comme tu le rappelais, Franck, euh, les étudiants peuvent rejoindre les formations en deuxième, troisième année, en master, et donc bien entendu, eh bien là, il s'agit d'admissions parallèles, de dossiers qui doivent être déposés, et le site de l'Université catholique de Lyon euh, rappelle bien tous les éléments nécessaires pour pouvoir poser, euh, le, déposer le, le dossier, les documents euh, qui sont demandés et également, surtout, donc là, il faut vraiment que, que chacun soit très attentif au calendrier à respecter euh, pour euh, déposer ses dossiers euh, en général. Donc, euh, bien entendu, il, faudra, il faut vérifier à chaque fois en fonction de la formation, mais en général, pour les admissions parallèles, c'est vers mars-avril que euh, débute euh, le dépôt des dossiers. Donc je, je répète ce qu'a dit Marie, effectivement on rentre par les entités, il ne s'agit pas de postuler à l'UCLI en tant que tel, mais à l'ESTBB si par exemple on est intéressé par euh, les biotechnologies, à la faculté de droit si on est intéressé par le droit, j'en passe. je ne veux pas tous vous les citer, mais on, on le voit d'ailleurs sur Parcoursup, parce qu'on voit un petit peu les, les taux de réussite qui sont excellents pour euh, l'UCLI, alors du coup on se dit qu'il y a énormément de sélections ici. Marie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment est-ce qu'on choisit les étudiants qui finalement vont nous rejoindre alors, déjà, on se choisit, c'est-à-dire que les étudiants nous choisissent et nous, on les choisit aussi. Et donc, euh, ce choix, il se fait sur le projet universitaire qui sert lui-même, le projet professionnel. Ce qui est extrêmement important, et ça, euh, les candidats sont toujours effrayés. Euh, bien entendu, on est choisi, donc du coup, on se demande sur quels critères. Ce qui est surtout important, c'est de se dire que chaque candidature compte et qu'il ne faut absolument pas s'auto-censurer, il faut se dire j'ai envie, j'ai un projet, alors j'y vais, je me renseigne, et quoi qu'il arrive, je serai bien reçu, et je serai aidé aussi dans la confirmation ou euh, la réorientation de mon choix. Euh, donc concrètement, par exemple pour un post-bac, ce qui compte, c'est la manière dont euh, le candidat va évoquer son projet universitaire et professionnel, la manière dont on va partager nos enthousiasmes respectifs et donc, dont il va pouvoir faire état justement de ce qu'il anime, de ce qu'il est, de ce qu'il a envie de faire. Et puis bien entendu, ensemble, on, on observe les prérequis euh, des candidats de manière à ce qu'on puisse s'assurer qu'on pourra euh, se mettre pleinement euh, euh, au service de sa progression et qu'on pourra l'emmener vers le projet qu'il qui convoite. On reviendra sur cette, euh, cet aspect tout à l'heure avec les options du bac notamment. Marc, j'ai une question d'un internaute qui nous demande euh, est-ce qu'on peut choisir son campus d'études dans la Cité 3 Oui, donc nous avons effectivement trois campus, on n'y revient pas, mais on ne les choisit pas. Hein, pour, pour autant, c'est-à-dire que nos formations sont euh, euh, dispensées sur l'un ou l'autre des campus. À Lyon, si l'on fait de la théologie, ce sera sur notre campus Carnot. Si l'on étudie les lettres et les langues, ce sera aussi sur le, le campus Carnot. Comme la philosophie. Euh, si euh, nous étudions le droit, le management ou les sciences, ce sera à Saint-Paul. Euh, ce n'est finalement que pour euh, certaines formations, que pour la licence en droit et certaines formations de l'ESDES, notre école de management, que l'on peut faire le choix entre Lyon et Annecy. Donc là, un choix géographique effectivement entre entre deux campus. Merci Marc. Marie, la réforme du bac a un petit peu tout chamboulé. Je pense aux parents qui étaient habitués aux sections habituelles économiques et sociales, scientifiques et autres. Vous, quelles options est-ce que vous allez conseiller à un jeune lycéen aujourd'hui, enfin un étudiant de première ou de terminale Est-ce qu'il y a des, des choses à faire ou à ne pas faire Alors, ce qui compte, tout à l'heure j'ai dit pas d'autocensure. Donc c'est d'une part, nous, nous ne censurons pas et les étudiants ne s'auto-censurent pas en se disant « mais j'ai fait les mauvais choix, je ne pourrai donc pas rejoindre tel ou tel type de formation ». Tous les dossiers sont étudiés et on a tellement de, de situations variables que c'est important de se dire « si j'ai envie, je postule, je me renseigne, j'y vais, je rencontre les uns et les autres ». Alors donc, aucune censure a priori, aucun choix exclusif d'une quelconque formation par contre, bien entendu, des choix qui peuvent être conseillés pour suivre des formations. Par exemple, tout à l'heure, tu as mentionné, Franck, le STBB, euh, donc école supérieure en biologie, biotechnologie euh, et biochimie. Bien entendu, euh, l'objectif, c'est aussi d'avoir eu une appétence pour ces matières et de pouvoir en témoigner au regard d'un suivi de, de, de la spécialité SVT, par exemple. Euh, c'est important aussi pour une formation euh, managériale euh, portée par l'ESDS de pouvoir également euh, euh, évoquer son intérêt pour la science économique. Mais en tout cas, chaque parcours est intéressant. Il y, en a, il y a des options qui sont moins évidentes. Par exemple, ici, j'ai appris que pour la, la faculté de psychologie, euh, il était bon aussi, pourquoi pas, d'avoir fait une, une option SVT, c'est ça en fait, effectivement, puisque la psychologie, euh, ça n'est pas mon, mon cœur d'expertise, mais pour autant, puisque moi je, je suis juriste, mais euh, pour autant, euh, bien entendu, c'est ce qu'on ce qu a plaisir à développer, c'est que la psychologie a des domaines d'expertise très variés et notamment appuyés sur les sciences dures. Et donc, c'est important également de, de pouvoir s'inscrire sur ce parcours. Et en général, les candidats qui qui développent cette, euh, cette, ce projet universitaire, peuvent aussi euh, l'avoir développé parce qu'ils sont très intéressés par la santé et la santé appliquée euh, au cerveau. On est d'accord. On va parler de l'international dans, dans quelques minutes, mais Marc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des parcours bilingues notamment Est-ce qu'on en a un peu dans oui, nous sommes très attachés à la francophonie et travaillons avec différentes instances de, de, de la francophonie, l'organisation politique et universitaire de la francophonie. Et pour autant, nous devons absolument veiller à ce que l'enseignement que nous délivrons à nos étudiants soit un enseignement efficace et en lien très direct avec leurs pratiques professionnelles. Et il faut bien dire que euh, l'intérêt pour l'international de nos étudiants est considérable, les perspectives que leur offre. Euh, L'international en termes de carrière sont, sont immenses, sont infinis, et euh, il est des domaines d'activité dans lesquels euh, l'ensemble de la pratique se fait en langue étrangère, mais principalement évidemment en anglais. Et donc enseigner le droit international des affaires exclusivement en français aujourd'hui, c'est rater quelque chose certainement parce que euh, la pratique se fera en langue anglaise. Et donc nous avons développé à la faculté de droit un master en droit international des affaires exclusivement enseigné en anglais et fondé sur des belles coopérations internationales. Nous, C'est un exemple parmi d'autres, il y en a d'autres aujourd'hui. Et donc nous voyons se développer des formations bilingues, plusieurs langues peuvent être concernées, et des formations monolingues mais en langue étrangère et là c'était exclusivement l'anglais euh Merci. Là, On voit quelques images d'illustration qui sont en fait des, des vidéos qui ont été tournées par nos étudiants à l'international. Des... Euh, voilà. J'ai une autre question d'un internaute qui concerne le coût des formations. Est-ce que Marc, tu peux nous en parler un petit peu parce que c'est pas tout à fait la même chose d'une faculté à l'autre oui, alors je, je ne peux en parler qu'un peu, effectivement, parce que nous connaissons une très grande diversité euh, de coûts. Nous avons le souci d'être le moins onéreux possible. Je redis que nous sommes sans but lucratif, et donc euh, notre, la question de notre ouverture sociale est une véritable préoccupation euh, dans notre maison. Et euh, je pense que le statut d'ESPIC, d'ailleurs, ne nous aurait pas été re retenu, si, reconnu si nous n'avions pas euh, ce souci. Nous euh, veillons... Donc, les, il faudra vérifier dans chaque documentation euh, d'école ce qu'il en est exactement. Mais euh, nous veillons à, à appliquer dans la quasi-totalité de nos formations, ce que l'on appelle le quotient familial. C'est-à-dire que nous tenons compte de la situation matérielle, concrète des familles de nos étudiants pour définir les coûts de scolarité. Euh, donc on tient compte du, euh, du revenu fiscal et euh, du nombre d'enfants à charge pour définir euh, ces coûts. Et donc, il y a un, échelon, enfin un échantillon, un éventail de coûts assez, euh, assez large euh, de ce fait. Par ailleurs, nous, euh, la plupart de nos formations donnent lieu aux bourses du CRUS, hein, donc aux bourses de l'État euh, français, euh, et euh, nous développons des formes euh, d'enseignement qui conduisent finalement à ce que l'étudiant ne paye rien, euh, qui sont l'alternance et le contrat pro. Certaines, donc, Ce qui présente un très grand intérêt parce que cela donne une expérience professionnelle à nos étudiants dès euh, leurs études et les coûts de leur scolarité sont pris en charge par euh, autre chose qu'eux-mêmes. Par ailleurs, nous avons développé des bourses, un système de bourses qui nous est propre et que j'attribue euh, au terme d'un jury. Et grâce à nos mécènes, nous pouvons euh, accorder des bourses au mérite qui combinent le mérite académique et la situation sociale. Donc, dès l'accueil de nos étudiants ou pour leur poursuite d'études. Marie, tu voulais rajouter quelque chose Oui, au regard du grand attachement des étudiants à l'alternance dont a parlé Marc, c'est vraiment important de, de, de préciser que cette alternance elle se fait par le biais de contrats de professionnalisation ou de contrats d'apprentissage et que les financeurs de la scolarité sont dans ce cas-là les opérateurs de compétences, voire en complément les entreprises, et que c'est par ce biais-là qu'aucun frais de scolarité n'est demandé aux étudiants. D'accord. Donc j'invite les internautes à, à se renseigner sur les, les fiches formation de, de chaque entité. Il y a... Euh, les tarifs et les possibilités ou pas de faire euh, de l'alternance selon la formation euh, concernée. J'ai une question d'un internaute qui nous demande, euh, l'inévitable question, euh, est-ce qu'il est nécessaire d'être catholique pour euh, être ici à l'université catholique Mais tu, as, tu as raison de, de relayer ce, cette question Franck, parce que moi-même sur des chats avec, euh, dans le cadre de différentes formations, c'est une question que je voyais être récurrente. Donc, bien entendu, il n'y a aucune obligation à être catholique pour arriver donc à l'Université catholique de Lyon et pour s'y sentir bien. Ce qui est important, ce sont les valeurs humanistes que nous portons tous. Et ces valeurs humanistes, elles sont bel et bien présentes et elles animent la foi catholique, mais elles sont présentes bien au-delà des expressions spirituelles et dans leur complète diversité. Donc ce qui est vraiment important, c'est le respect de tous et l'accueil de tous dans son intimité, dans sa pensée. Ça marche. Donc on n'est pas obligé d'aller à la messe ou d'avoir un certificat de baptême pour être admis ici Non, on n'est pas obligé d'aller à la messe du tout. Je crois que cette question n'est posée ni à nos étudiants ni d'ailleurs à nos personnels. Euh, et on n'est pas obligé, mais on peut. C'est-à-dire que nous avons quand même une, une omenerie. Euh, catholique, euh, très dynamique, qui propose la messe sur le campus, qui propose euh, des engagements, notamment sous la forme de maraudes hein, ou d'écrivains publics. On a des étudiants qui aident des gens qui, euh, écrivent, euh, qui ne savent pas bien écrire le français, par exemple. Voilà, donc euh, une aumônerie assez, assez dynamique voilà, pour nos étudiants catholiques. Justement, tu as commencé à l'évoquer un petit peu tout à l'heure en parlant des, des services dédiés aux étudiants. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus sur, sur ces services qui les aident dans leur quotidien Oui, nous avons effectivement euh, le souci euh, de venir en aide à nos étudiants, d'apporter des éléments à nos étudiants parce que nous sommes conscients que la vie étudiante est une vie assez nouvelle pour nos étudiants, c'est-à-dire qu'ils quittent le cocon familial pour beaucoup d'entre eux pour rejoindre une ville qui n'est pas la leur. Ils connaissent de nouvelles situations, la situation de jeunes adultes, ce n'est pas la même que celle de l'adolescence, et nous essayons de réunir sur nos campus tout ce qui peut contribuer, en tout cas un grand nombre de services qui peuvent contribuer à leur bien-être, à ce que leur vie universitaire chez nous soit la plus confortable possible, la plus agréable possible. Donc le service logement que j'ai évoqué tout à l'heure, la question du logement est une question importante euh, à Lyon et d'ailleurs à, à Annecy aussi. Euh, le service santé, nous avons un service de santé très présent, euh, très dynamique, euh, qui euh, ne se contente pas de proposer la, une visite euh, médicale à, à, à tous nos étudiants, mais aussi euh, assure un soutien psychologique. Nous avons ce qu'on appelle le point écoute avec une prise de rendez-vous euh, discrète auprès d'une un, psychologue. Et puis notre mission handicap, nous essayons d'adapter nos pédagogies et l'ensemble de nos rythmes à nos étudiants en situation de handicap. Je crois que euh, les efforts que nous faisons à cet égard sont tout à fait euh, appréciés par nos étudiants qui sont dans cette, euh, dans cette situation. Nous avons sur notre campus une salle de sport. Nous proposons aussi euh, des sports, un nombre considérable de sports. Je crois que ça va du, du rugby au taekwondo en passant par euh, l'équitation, etc. Euh, nous, nous avons de la restauration évidemment sur place qui est confiée au, au, au CRUS. Euh, la mission orientation que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, donc on, on essaye de réunir un certain nombre d'éléments pour euh, cela. Et la dernière, euh, euh, le dernier service né euh, est, est notre mission culture. Euh, on y reviendra peut-être parce qu'elle mériterait à elle seule, effectivement, qu'on consacre un peu de temps. Euh, nous essayons d'animer nos campus, de proposer à nos étudiants une vie artistique, euh, soit par la pratique par eux-mêmes, soit par, euh, en étant un spectateur. Et je suis pour ma part très heureux de voir cette mission se développer magnifiquement. Merci Marc. Je vais me tourner, justement, puisqu'on parlait de la vie étudiante, je vais me tourner vers une de nos étudiantes ici présentes. Il y en a plusieurs qui, tout au long de la journée, répondent à vos questions sur le chat, donc n'hésitez pas. Euh, Marie, justement, euh, tu es, es étudiante ici en troisième année de droit. Toi, tu es aussi une des responsables associatives. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, la, de cette vie associative, justement cette vie associative au sein de notre campus, donc je parlerai pour le campus Saint-Paul étant donné que j'étudie ici, cette vie associative est très diversifiée. En fait, l'UCLI comprend une quarantaine d'assauts avec les associations de l'ESDES incluses dedans, qui sont très très variées puisque nous passons du Bureau des Sports à The New Locals, qui est une association de développement durable, à l'Apostrophe, qui est notre journal des étudiants, à la web radio Unisphère qui nous permet d'avoir un panel d'associations où on pourra trouver notre bonheur, si je peux me permettre. Euh, par ailleurs, chaque faculté est représentée par son BDE, donc qui est le Bureau des étudiants, euh, ce qui permet d'avoir avoir un porte-parole. En fait. euh, à la tête de toutes ces associations, euh, nous avons la FEDECATO pour l'UCLI et l'UAE, l'Union des associations de l'ESDES, qui chaperonne un petit peu tout ça. Si j'ai bien compris, la Cdcatof partie a ouvert aussi un chat pour répondre aux, aux questions des, des internautes. Et c'est un peu le BDE des BDE, c'est ça pour Exactement, c'est le BDE des BDE. Euh, outre ça, euh, c'est vraiment elle qui chaperonne et qui nous, nous dirige, mais d'une manière constructive. Voilà, bon, on, on imagine qu'en temps normal. Euh... Les associations organisent pas mal de soirées, bon, alors, difficilement en ce moment. Mais justement, à part des soirées, qu'est-ce que vous faites euh, concrètement bah, Écoutez, des siestes. D'ailleurs, on a une salle prévue pour cela. Non, trêve de plaisanterie. Nous apportons une cohésion. En fait, on est là pour fédérer les équipes, peu importe le pôle d'où on vient. En fait, lorsque nous intégrons une association, il n'y a plus droit, science, lettres et j'en passe. Nous sommes étudiants à l'UCLI. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'à ce propos, Lucly organise un, un splendide gala euh, une fois tous les deux ans, étant donné que nous alternons entre le challenge qui fédère d'autant plus les équipes, puisque c'est un petit combat entre facultés, évidemment d'une manière toujours constructive, puisque nous nous affrontons les équipes et l'honneur est un petit peu en jeu, je vous l'accorde. Et du coup, nous avons euh, une année sur deux un très beau gala organisé qui, j'avoue, euh, mérite d'avoir... Euh, toutes ces belles paroles étant donné que nous l'accueillons dans nos très beaux locaux. Donc chacun peut exprimer son talent selon, euh, selon ses souhaits. Euh, effectivement, j'avais vu que vous aviez une, une web radio aussi. Euh, alors là, je vais, je vais me retourner moins vers la responsable associative, mais plus euh, vers l'étudiante pour que tu nous dises un petit peu comment se passent les cours pour toi. Qu'est-ce que tu apprécies euh, davantage à l'UCLI je ne vous cache pas qu'au vu de la pandémie, euh, l'effort le, le plus important qui, qui, que nous devons faire dans ces circonstances, d'une part pour les enseignants, tout aussi pour les étudiants, c'est la concentration. Euh, je ne vous cache pas que parler à son ordinateur, même si nous avons une caméra qui n'est pas toujours mise, étant donné parfois la pudeur ou la timidité, euh, c'est compliqué en fait d'avoir le retour visuel d'abord pour l'enseignant parce qu'il ne sait pas si rien qu'un petit hochement de tête qui approuverait ses paroles, euh, nous ne savons pas. Néanmoins, euh, nous sommes très suivis euh, à l'UCLI euh, qui nous apporte un grand soutien et cela apporte et du baume au cœur et un soutien moral. Euh, par ailleurs, ce que j'apprécie le plus à l'UCLI, c'est très sincèrement son côté familial. Euh, nous ne sommes pas des dossiers ni des numéros, nous sommes une personne en tant que telle. Euh, ça fait plaisir euh, déjà euh, parfois de croiser les professeurs qui nous appellent par notre prénom ou notre nom de famille suivant la relation que nous avons. Euh, D'autre part, ils sont très accessibles. Euh, nous pouvons les contacter, nous aurons toujours une réponse, euh, peu importe le temps qu'elle prendra et encore, elle est toujours très rapide. Euh, par ailleurs, euh, ce qui est bien, c'est que nous sommes divisés en promotion. Euh, vous en parliez tout à l'heure, euh, c'est que nous ne sommes promotion et après en fait en groupe euh, de 15 personnes à peu près en moyenne, dans des classes où nous pouvons revenir sur les points importants, ce qui nous permettra d'autant plus euh, d'avoir une assiduité dans l'enseignement. Merci, euh, merci Marie, je vais me tourner vers euh, une autre Marie du coup. Pour que Tu nous parles un petit peu de, de l'international justement, parce que les étudiants, bon, ils ont envie de partir un petit peu aux quatre coins du monde. C'est difficile en ce moment, mais ça sera possible très bientôt. Oui, oui et, ça, et, ça, et ça continue à l'être déjà. Les, les unités mettent tellement d'énergie à, à essayer de déployer des, des situations de d'accueil et puis également des programmes alternatifs. Donc ça, c'est pour le, le, la, la période présente, mais de manière générale. Euh, les étudiants qui ont euh, des objectifs euh, internationaux eh bien, peuvent pleinement trouver au sein de leur formation euh, des voies de, de, de développement de ces projets. Alors, ces projets peuvent se faire soit euh, par le biais de, de programmes d'échange entre universités, avec par exemple des bourses Erasmus, euh, soit dans le cadre de stages réalisés à l'étranger. Donc, tout dépend bien sûr de la formation et de ce que cette formation implique et a développé, a développé dans sa maquette pédagogique. Mais donc, on a et des, des hypothèses obligatoires qui font partie du parcours et des hypothèses euh, de, de propositions Quoi qu'il arrive, le projet est suivi, accueilli et accompagné. Et on a un service euh, relations internationales euh, qui est euh, enthousiaste, euh, impliqué et vraiment d'une mobilisation sans faille pour accompagner chaque projet. Et donc c'est important, tout est possible, quel que soit le lieu. Et on a même des histoires euh, très belles. Je, je me souviens d'un étudiant, Evan, qui avait... Euh, qui avait fait son, son stage de fin d'année en deuxième année en Australie. Il avait choisi un parcours en statut étudiant troisième année pour aller faire six mois encore en Australie. Et, et lui, sa, sa carrière se déroule actuellement dans ce pays. Donc, c'est possible, il faut y aller et, et on est là pour, pour accompagner. Quand on, quand on parle de l'international, bah, on va... Aussi, bien évidemment, évoquer tout, tout l'aspect langue. Est-ce que, par exemple, l'anglais est obligatoire dans toutes les formations Est-ce qu'il y a des examens qui sanctionnent ça J'ai vu qu'il y a aussi une, une école qui est spécialisée en langue, en traduction et communication à l'international. Est-ce que tu peux revenir sur cet aspect euh, linguistique Oui, alors... Effectivement, quand, quand on, on est dans le, dans le cadre de la proposition de formation post-bac, on s'inscrit dans un parcours de, de progression linguistique qui a commencé depuis, depuis bien longtemps avant nous. Et en principe, quand on, quand on a le bac, on est titulaire d'un niveau B2 et donc ouvert à, à de belles perspectives. Et ces niveaux, quoi qu'il arrive, sont accompagnés, comme tu l'as dit, euh, au sein des différentes formations, euh, et donc, la nature de cet accompagnement varie en fonction de la formation. Donc, il y a, comme le rappelait Marc tout à l'heure, des formations qui sont réalisées en, en langue anglaise ou bien en langue anglaise et en langue française. Il y a également des éléments plus habituels d'accompagnement par des cours d'anglais fédérés le, au maximum des possibilités, non pas par promotion, mais par niveau pour que vraiment on puisse... On puisse être au plus près des capacités et des besoins de tous. On a également des disciplines qui sont enseignées au sein des formations en langue anglaise pour que euh, l'expertise se développe également dans cette langue. Donc si, euh, au regard de ce que je viens de partager, si l'anglais n'est pas obligatoire dans toutes les formations parce qu'il y a une variété euh, euh, incroyable des formations à l'UCLI, c'est quand même le principe. Donc l'anglais d'une manière ou d'une autre trouve une voie d'expression et puis comme tu l'as rappelé, il y a l'Estrie, notre école de traduction et de communication à l'international, qui est très prégnante. Et au-delà donc de, du phénomène des formations, on a un centre d'examen Cambridge qui permet d'accompagner la validation d'un niveau de certification euh, en langue anglaise. Et puis, on a également au sein des formations un accompagnement. Le TOIC n'est pas euh, euh, proposé au sein de l'Université catholique de Lyon, mais par contre, les formations eh bien, développent un accompagnement par des tests blancs parce que certaines poursuites d'études eh exigent un niveau toic particulier. Mais euh, le, le, la grande... Euh, euh, le, le grand centre de certification propre à l'UCLI, c'est le centre d'examen Cambridge. Et si, indépendamment de l'anglais, j'ai envie d'étudier l'espagnol, le chinois, oui. le japonais, c'est possible un, aussi C'est important, effectivement, que, que tu me permettes de, de, de le dire, Franck. Euh, oui, donc on a euh, un développement de deuxième, voire troisième langue en fonction des, des appétences de chacun. On mentionnait l'Estrie et l'Estrie fonctionne bien évidemment, non pas sur, seulement sur l'anglais, puisque euh, une ouverture à l'international, l'anglais est indispensable, mais pas que. Et puis donc ça, c'est dans le cadre des formations. Mais on a également dans le cadre de modules de développement personnel au sein de, de toutes les formations, la possibilité de euh, suivre des cours de deuxième langue qui vont de des traditionnelles langues allemandes, espagnoles, à des langues plus, euh, euh, plus nouvelles dans la, la convoitise de chacun, comme le chinois, euh, comme d'autres langues, le russe. Et nos partenariats avec les différentes universités de Lyon permettent justement de fédérer et de trouver à chaque fois une possibilité pour que les étudiants puissent euh, rejoindre le, le, la langue qu'il convoitait par exemple, je, je me suis aussi investie pour qu'un étudiant puisse euh, intégrer un groupe euh, étudiant le japonais euh, parce que c'était l'objectif. Il n'y en avait qu'un dans la, dans la promotion et eh bien on a fait en sorte, en, en mutualisant nos, nos effectifs, de, de répondre à ce, cette envie. J'en profite pour ajouter qu'en temps normal, il y a plus de 2000 étudiants internationaux sur nos campus. Donc c'est aussi un bon moyen de, de pratiquer en étant directement en contact avec des gens qui viennent des cinq continents. Donc on, les langues, internationales, on est là bien évidemment pour préparer les jeunes à l'insertion professionnelle. Comment ça se passe Quel accompagnement bénéficie-t-il en fait, au-delà même d'un accompagnement, c'est carrément la vie d'une formation que de préparer l'insertion professionnelle. Euh, sans, euh, sans objectif professionnel, il n'y a pas de formation. On est tous basés sur le développement des compétences professionnelles euh, à laquelle se destinent nos étudiants. Au-delà de, euh, de cette euh, construction pédagogique autour de, du développement de ces compétences et donc de, de cette euh, employabilité des étudiants, il y a, comme on l'a évoqué tout à l'heure, euh, des formations qui sont particulièrement professionnalisantes par le biais de stages, par le biais euh, de, du développement d'alternance, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, et donc j'en reviens à, à, à ta question plus précise initiale, c'est que euh, moi j'ai je, je, une pensée euh, toute solidaire et reconnaissante vis-à-vis euh, -vis de, de nos collègues qui passent un temps mais euh, considérable à accompagner chaque étudiant dans sa recherche de stage, dans sa recherche de mission professionnelle, puis ultérieurement dans sa recherche d'un travail pour s'inscrire professionnellement avec un travail continue sur les CV, sur les lettres de motivation, sur la mise à disposition euh, des, des offres d'emploi et, euh, nouvellement, là, cette année, on a développé un partenariat avec la PEC pour que, justement, eh bien, il puisse y avoir des moments particuliers avec des tout petits groupes euh, d'étudiants, qu'ils puissent être accompagnés pleinement dans leur cheminement vers l'insertion professionnelle. Ben, je te remercie parce que ça éclaire. On a eu pas mal de questions là-dessus. J'imagine un, un lycéen qui a envie, de, par exemple, d'étudier le droit, il ne sait pas encore clairement ce qu'il va faire après sa licence et autres. Donc, qu'il soit rassuré, on va l'accompagner pour avoir un projet professionnel qui corresponde clairement à ses souhaits. Euh, Est-ce qu'il existe des doubles diplômes aussi à l'UCLI oui, tout à fait, je les ai mentionnés tout à l'heure en évoquant la variété des, des formations possibles et ces doubles diplômes sont effectivement convoités puisque un parcours de formation permettre l'accès à une double diplomation donc euh, euh, effectivement c'est très intéressant euh, on a des doubles diplômes sur des parcours de formation qui sont très divers par exemple on a un master management éthique des innovations biotechnologiques qui rassemble des parcours managériaux et des parcours en sciences dures euh, qui sont très intéressants ensuite on a également comme autre type de double diplôme une licence droit qui euh, euh, permet d'atteindre à la fois la diplomation licence et qui se couple avec, par exemple, un DU de criminologie ou un DU de euh, droit du climat et du développement durable. Donc, si on veut, euh, si on convoite particulièrement d'une une part une double compétence et que ça va jusqu'à une double diplomation, on peut tout à fait euh, trouver euh, une offre de formation euh, qui serait stimulante. Merci Marie. Marc euh... On est dans une université qui met souvent en avant l'importance de la recherche, qui a créé une unité de, de recherche assez pluridisciplinaire. Moi, je me mets à la place d'un étudiant. Qu'est-ce que ça change d'avoir des enseignants qui soient des enseignants-chercheurs, des docteurs et autres Est-ce que tu peux nous éclairer sur, un peu sur l'importance de la recherche ici Oui, enfin, très brièvement, peut-être dire d'abord aux lycéens qui nous écoutent que la recherche ne s'entend pas uniquement en laboratoire avec éprouvette et paillasse. Ce n'est pas simplement le professeur Tournesol. Euh, la recherche se développe dans tout domaine. Il y a une recherche juridique, il y a une recherche philosophique, sociologique, théologique. Euh, et euh, donc, euh, les universitaires euh, sont des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire des personnes qui cumulent la qualité d'enseignants et de chercheurs, et euh, leur euh, enseignement est fécondé par leur recherche. C'est-à-dire que la recherche, la pratique, la, la fréquentation euh, des publications les plus récentes, euh, les études, les enquêtes, etc., nous permettent euh, de, de délivrer à nos étudiants euh, des enseignements à jour, précis, euh, et fondés sur le dernier état des connaissances. Voilà l'intérêt des choses. Donc, euh, l'on parle d'un lien euh, recherche-formation-professionnalisation. Et ce lien doit être très direct, le plus direct possible. Et cependant, euh, nous ne pouvons pas avoir dans notre corps enseignant que des chercheurs. Je crois que c'est quelque chose d'important. Il est intéressant de permettre la rencontre dans les enseignements de nos étudiants et de professionnels, de praticiens des différentes matières et notamment de personnes qui œuvrent dans les lieux qui seront les lieux d'exercice professionnel de nos étudiants. Cela assure l'adéquation entre nos formations et les attentes du milieu professionnel, donc l'insertion professionnelle de nos étudiantes s'en trouve, je crois, très renforcée, et il y a un bel échange, une belle complémentarité entre les chercheurs et les praticiens. Euh, vous l'avez mentionné un petit peu tous les deux, on, on parle ici beaucoup de la, de la formation humaine, mais derrière ce vocabulaire, qu'est-ce que c'est qu -ce que Je vois qu'on peut faire du théâtre ou apprendre le langage des signes. Si j'étudie la psychologie ou les biotechnologies, j'ai du mal à voir le lien direct. Oui, euh, l'UCLI la, la, la, propose à, à un département de formation humaine qui, pour moi, est un sujet de vraie fierté. C'est-à-dire que nous sommes partis du constat qu'on ne peut pas euh, être simplement juriste, euh, simplement biologiste, simplement philosophe, et qu'il faut ouvrir l'esprit de nos étudiants en leur proposant un certain nombre d'enseignements non reliés aux disciplines principales de leur formation euh, pour euh, les ouvrir à la complexité du monde, il est des choses. Je crois que le juriste qui ne verrait le monde qu'à travers le prisme, et je suis moi-même juriste comme Marie, comme les deux Marie, euh, le, le juriste qui ne verrait euh, le, le monde qu'à travers le prisme du droit euh, s'interdirait de le comprendre véritablement. Donc nos étudiants peuvent suivre un nombre considérable. Hein, vous voyez, le, le, le catalogue est, est, est un, un catalogue en 19 pages euh, de, de cours, et ces cours vont de la géopolitique. Jusqu'aux pratiques artistiques, Enfin, ce sont des modules plus que des cours, euh, des modules sur l'engagement humanitaire, euh, des modules pour former nos étudiants qui partent en maraude, euh, des, euh, un, un orchestre. Nous avons un orchestre étudiant, une, théâtre, une, troupe, une troupe de théâtre, des chœurs de l'UCLI. Euh, et euh, donc, je pense que nos étudiants trouvent là, non seulement quelque chose qui leur ouvre l'esprit, mais quelque chose qui peut les détendre aussi, qui peut... Euh, leur être agréable, simplement. Il y a aussi même des modules de développement personnel, hein, d'improvisation, euh, d'expression publique euh, dans ce département. On, on Marie, merci beaucoup. On, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on est qu peut revenir sur la reconnaissance des diplômes que propose euh, l'UCLI, euh, aussi sur le, le taux de réussite aux examens nationaux Alors, on a quelques indicateurs dans le parcours sup. tu peux nous en parler un peu plus largement oui, alors en ce qui concerne la reconnaissance par l'État, mais heureusement que oui, sinon il faudrait qu'on qu change de métier. Euh, donc, euh, j'ai évoqué tout à l'heure les multiples partenariats euh, avec nos, nos collègues de l'université publique. Et Ces partenariats permettent le développement de licences, de masters, et qui sont en fait des diplômes d'État grâce à ce partenariat et qui permettent bien entendu la poursuite d'études selon un cheminement tout à fait classique. Les formations professionnalisantes qui ouvrent sur des certifications inscrites au, au répertoire national de certification professionnelle, elles ont vocation, à, bien entendu, de principe à faciliter et à, à s'inscrire dans le monde professionnel à l'issue des études, mais pour permettre la poursuite d'études sans difficulté non, également. Donc c'est important que surtout chacun soit bien rassuré quant à, à l'absence de particularité à ce niveau-là au sein de l'université catholique de Lyon. Et tu mentionnais tout à l'heure euh, les taux de réussite. Alors, ce qui est important, c'est que dans au sein de l'université, tout à l'heure, une de tes questions portait sur la pédagogie et l'accompagnement pédagogique et le tutorat, car euh, euh, rappelé Marc également. Eh bien tous ces éléments participent au soutien continu des étudiants. J'évoquais aussi la bienveillance. Euh, L'objectif n'est pas de, de, de, de laisser quelqu'un enfermé dans ses difficultés. C'est tout l'inverse, c'est de le soutenir. Et donc, grâce à, à tous ces efforts, eh bien, on a des, des, des taux de réussite vraiment exceptionnels dont on, on peut vraiment se féliciter chacun enseignants, étudiants et bien entendu accompagnant euh, euh, des équipes pédagogiques des formations. Donc d'ailleurs ces éléments, ces taux de réussite sont affichés sur les sites des formations et donc peuvent être consultés formation par formation, donc je vous invite à le faire. Merci Marie, on va finir sur une, quelque chose qui est important parce qu'aujourd'hui, enfin, les Lyonnais le savent, hein, l'UCLI le, le, organise beaucoup d'activités culturelles et l'université rayonne Beaucoup dans la ville et au-delà, grâce à, à, ce, à ces nombreuses activités. Marc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu qu Quels sont les objectifs de Lucli en faisant tout ça Non seulement je peux en parler, mais j'en parlerai avec joie et je pense qu'il est bien de finir par là. Euh, effectivement, nous avons créé une mission culture il y a quelques années maintenant et développé sur nos, nos, nos campus des pratiques culturelles, donc pratiques de nos étudiants. J'ai évoqué euh, la troupe de théâtre j'ai évoqué euh, la, euh, les chœurs. J'ai évoqué notre orchestre, nos étudiants peuvent continuer leur pratique euh, musicale dans notre, euh, sur nos campus et nous avons aussi sur chacun de nos campus lyonnais un piano et nos étudiants peuvent à tout moment de la journée s'installer au piano et euh, jouer quelques quelques temps, c'est d'ailleurs fort agréable que de parcourir nos, nos couloirs et d'entendre nos étudiants jouer ainsi. Nous accueillons aussi des manifestations culturelles de très grande qualité. Je crois que l'exigence euh, se montre à la Cato ici aussi. Nous sommes exigeants. Nous avons par exemple un festival de musique dont le directeur artistique, la direction artistique a été confiée au, au, au quatuor de Bussy qui est un ensemble de réputation mondiale. Nous travaillons avec le concert de l'Hostel Dieu, nous travaillons avec l'ensemble des institutions culturelles lyonnaises, de l'Opéra à l'Institut culturel italien, en passant par le Musée des Confluences, le Musée d'art contemporain, le Musée des Beaux-Arts, euh, le Théâtre des Célestins, etc., le TNP. Euh, donc nous avons de très belles collaborations, et cela nous donne, donne lieu à des manifestations chez nous, à des expositions, euh, à des concerts, à des euh, spectacles de danse, et c'est aussi, et vous avez vu quelques images, une occasion pour nous de faire preuve d'audace. Nous avons, par exemple, adapté aux circonstances dernières de la rentrée euh, des euh, spectacles, donc petits spectacles debout sur le temps de midi euh, et deux, avec une petite jauge comme on dit aujourd'hui, donc une capacité d'accueil assez, assez, assez faible, et nous réunissions euh, du, la musique baroque de, de grande qualité, les concerts de l'Hostel Dieu, avec euh, du beatbox, avec du rap euh, et avec du hip hop de très grande qualité aussi puisque c'était notamment Merzouki euh, qui était euh, à la direction artistique de l'un des, des spectacles en question. Voilà donc je pense que nous avons là euh, vraiment quelque chose qui contribue à la qualité de la vie étudiante, à l'ouverture de nos étudiants et à l'ouverture de notre maison sur la ville, et à laquelle nous tenons beaucoup, nous tenons à être reliés au monde qui nous entoure et à euh, accueillir des expositions comme celle que nous avons accueillies euh, il y a quelques mois, une exposition Léonard de Vinci avec l'Institut culturel italien. Nous avons accueilli des milliers de personnes euh, sur nos campus. Bon, voilà, ça, ça contribue à ces, à ces échanges que nous souhaitons particulièrement. Donc une activité culturelle riche. Vous pourrez revoir sur le site internet les, ce qui va venir pour le, le semestre suivant. Je vais terminer sur Marie parce que justement on parlait culture, c'est aussi un, un aspect important de cette université. Qu'est-ce que ça change pour toi concrètement euh, il est certain qu'en temps normal à l'UCLI, euh, nous avons beaucoup d'événements euh, associés à la vie culturelle. Je trouve que cela permet de s'ouvrir à d'autres horizons, de développer notre aspect critique, euh, aussi bien dans les goûts musicaux, euh, qui peuvent être divers et variés. Euh, cela permet d'enrichir notre culture personnelle et d'élargir notre culture générale, euh, tout simplement. Euh, je vous poserai une question ce soir. Euh, Qu'y a-t-il de plus beau que d'aller enseigner dans l'UCLI et de passer dans le hall et de voir une exposition de Léonard de Vinci. Euh, C'est pourquoi je me permets de vous laisser sur cette interrogation qui, je l'espère, attisera votre curiosité. Donc il y a eu Léonard de Vinci et il y aura bientôt Raphaël et euh, des expositions aussi de photos et Bernardius Bertrand. Il va se passer beaucoup de choses euh, dans, les, dans, les jours à venir, dans les semaines à venir, dès qu'on pourra de nouveau accueillir plus largement du public. Nous sommes arrivés au bout de cette heure de direct. Alors ce n'est pas la fin de cette JPO en ligne parce que vous allez pouvoir euh, suivre par exemple la conférence de philosophie cet après-midi. L'Escaze, l'IFTLM, l'ESDES, notre business school, va aussi continuer avec l'Estri, notre école de communication et de management. Et j'oublie, on terminera la journée pour ceux qui le souhaitent aussi par euh, la présentation de notre euh, préparation Sciences Po. Donc on arrive à la fin de, de cette heure. Euh, N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, parce que finalement la vidéo va être disponible après en ligne. Et continuez à suivre euh, tout au long de la journée sur le site jpo lyon Et je donne rendez-vous euh, à ceux qui sont plus particulièrement intéressés par le, le campus d'Annecy. C'est mercredi qu'aura lieu la journée porte ouverte du campus d'Annecy. Merci à vous, merci de votre étude et à bientôt.